Fort de son expertise dans le monitoring, Maki propose une large gamme optimisée pour le multimédia, la série CRX. Grâce à leur qualité sonore et à leur faible encombrement, la série CRX conviendra à tous les créateurs de contenu, les musiciens équipés d'un home studio, ainsi qu'aux mélomanes, cinéphiles ou encore les gamers à la recherche d'un bon son. La gamme CRX se décline en 7 paires d'enceintes, plus un caisson de basse. Pour les modèles équipés d'un haut-parleur de 3, 4 et 5 pouces, deux versions sont disponibles. En standard ou équipées de l'interface Bluetooth sur les références XBT. Du côté du modèle avec haut-parleur de 8 pouces, seule la version avec interface Bluetooth est disponible. Chaque modèle est livré avec un jeu d'accessoires complet pour répondre à toutes les situations. Un câble haut-parleur pour amplifier la deuxième enceinte à partir de la première. Un câble RCA mini jack stéréo pour brancher un ordinateur, une table de mixage ou tout appareil multimédia un câble mini jack, mini jack stéréo pour brancher la sortie casque de votre téléphone, des pattes d'isolation acoustique pour améliorer le son en évitant les bruits liés aux vibrations et pour vous aider à optimiser le placement des enceintes. Téléchargez également le logiciel audio Pro Tools First dont la carte d'enregistrement se trouve avec le mode d'emploi. Pour le branchement, la série CRX propose un jeu de connectique complète, une entrée mini jack stéréo, une entrée stéréo RCA une entrée stéréo jack 6,35 mm, une sortie casque au format mini jack stéréo qui coupe le son des enceintes quand un casque est connecté. Une fois branché, il ne vous reste plus qu'à doser le volume grâce au potentiomètre dédié situé en face avant. A noter qu'un interrupteur pour inverser la stéréo vous permet de placer où bon vous semble l'enceinte active selon vos contraintes. Du côté des modèles XBT équipés du Bluetooth, vous disposez d'un bouton d'appairage astucieusement logé dans le logo de la face avant. Pour connecter l'enceinte, il suffit d'appuyer sur ce bouton, qui se met alors à clignoter. Il ne vous reste plus alors qu'à y connecter votre appareil. Si vous recherchez des graves plus généreux, le caisson de basse CR8S XBT permet d'apporter à votre système un renfort de graves qui peut s'avérer fort utile. Comme en sonorisation, le caisson ou subwoofer va avoir deux fonctions, le filtrage et la restitution des basses fréquences. Pour utiliser parfaitement le caisson en complément d'une paire de moniteurs CR, respectez la configuration suivante. Branchez votre source sonore directement dans le caisson via les deux entrées audio disponibles en jack ou rca. Le caisson est équipé d'un filtre qui va permettre de séparer les fréquences les plus graves des fréquences les plus aiguës. Pour le reste, branchez les enceintes sur les sorties audio filtrées via les prises jack ou rca. Elles s'occuperont de leur côté de restituer le reste du spectre audio. Pour bien doser à partir de quelle fréquence elles vont travailler, le réglage de la fréquence de coupure appelé « crossover » permet de décider à quel endroit se fait la coupure entre les deux bandes de fréquence. Le CR8S est équipé d'un haut-parleur de 8 pouces pour une amplification de 200 watts. Il propose également un potentiomètre de gain d'entrée, un contrôle de volume ainsi qu'un interrupteur d'inversion de phase. C'est sans oublier l'interrupteur Bluetooth situé en face avant pour streamer votre musique depuis votre téléphone. Enfin, il est également livré avec la très pratique télécommande CRDV qui s'installe sur votre bureau afin de contrôler de manière déportée l'ensemble du système. Deux boutons de réglage sont disponibles. Le premier sur le dessus vous permet de doser le volume général du système. Le second juste en dessous vous permet de doser indépendamment l'équilibre des graves. Avec la gamme CRX, Maki vous permet de trouver le système de monitoring le plus adapté à votre configuration. Que ce soit en filaire ou via l'interface Bluetooth pour l'entrée audio, ou encore avec ou sans caisson de basse, le monitoring avec Maki n'a jamais été aussi polyvalent pour toutes celles et ceux souhaitant s'équiper d'enceintes de qualité.